Maire mère et donc je travaille chez La Bonne Pause et La Bonne Pause donc c'est un programme de 20 minutes, café compris, sur l'espace de travail pour reconnecter entre collègues. On quitte l'ordinateur, on quitte les mails, on quitte Facebook, on fait une repose ensemble et avec des outils type théâtre d'improvisation, design thinking et icebreaker, eh bien, on fait des jeux collaboratifs où on s'éclate, on respire, on ouvre la fenêtre, on crie, on se marre et on prend un bon café et on retourne travailler avec la banane. Alors là.